Imaginons que vous soyez dans une logique d'hybridation de vos cours ou de vos formations. Je vous propose dans cette vidéo d'explorer quelques questions stratégiques absolument incontournables que vous devrez vous poser. Donc, les questions préliminaires, classiques. Quelle est la part du synchrone et de l'asynchrone à, à ce stade, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous comprenez ces termes. Euh, quelle est la proportion relative du distanciel et du présentiel et les questions à se poser évidemment quelle composante de votre formation digitaliser est-ce que vous voulez tout digitaliser seulement une partie par exemple les exercices donc il y a ces questions auxquelles il vous faudra répondre euh, on va aussi question de parler des questions comme euh, ressources exogènes contre ressources endogènes c'est-à-dire que vous aurez produit vous-même ou que vous aurez glané par exemple sur internet est-ce que vous même si vous les produisez vous-même est-ce que vous voulez aller sur des ressources bon marché ou sur des ressources assez coûteuses est-ce que vous les pensez juste à digitaliser le cours d'un enseignant ou d'une équipe Ça ne va pas du tout être la même façon de procéder. Et quelle plateforme vous utiliserez pour la mise à distance et pour tout ce qui est interaction avec les apprenants Ma question préférée est donc, ressources exogènes ou endogènes Alors, il y a beaucoup de gaspillage. Quand vous allez produire des ressources vous-même, la quantité de gaspillage que vous allez faire est absolument incroyable. Et pourquoi ne pas, dans ce cas, aller chercher ailleurs vos ressources Donc, il y a plusieurs choix possibles. Évidemment, vous pouvez aller travailler avec des éditeurs, des plateformes de contenu interactifs pour l'enseignement supérieur ou pour la formation d'adultes. Si vous faites la formation d'adultes, maintenant, il y a une grande porosité. Vous allez sur Coursera, sur Datacamp, qui sont plutôt orientés vidéo, euh, et exercices, activités. Ou vous pouvez aller sur euh, Smartbook, par exemple, euh, qui vont être des éditeurs comme Hill des manuels interactifs. Donc tout ça font partie euh, des éléments qui peuvent vous apporter euh, des réponses si vous ne voulez pas produire vous-même vos ressources. Vous pouvez aller, si, si vous n'aimez pas, vous pas le, les éditeurs, vous pouvez aller, euh, aller sur des Creative Commons, hein, c'est-à-dire des ressources institutionnelles, euh, ressources éducatives libres, produites par d'autres enseignants qui les partagent gratuitement. Comme ça, vous ne donnez pas d'argent ou vous ne traitez pas avec un éditeur privé. Si vraiment vous êtes opposé à ça, c'est une autre option. Euh, mais sachez que si vous, enfin, là, vous allez faire un, devoir faire un énorme travail de médiation, c'est-à-dire de transformation et de mise ou euh, être intermédiaire entre les apprenants et les ressources. Euh, alors que si vous allez sur des éléments interactifs, en général des choses faites par les éditeurs, vous pourrez, euh, tout pourrait être davantage pris en charge. Je vous donne un exemple. Euh, moi, j'enseigne les statistiques, la data science, euh, et j'en vois souvent mes, mes étudiants sur euh, une plateforme qui s'appelle DataCamp vous allez avoir différents projets où tout est clé en main. Ils doivent suivre euh, étape après étape les différents éléments d'un projet. Euh, L'avantage de cette approche, c'est que finalement, parfois, on a juste à recevoir un petit papier de l'enseignant, de l'étudiant qui vous envoie, qui certifie qu'il a bien euh, terminé un cours. Euh, là, je vous donne un exemple. Euh, moi, dans Teams, j'ai un, une équipe qui s'appelle cours de DataCamp euh, et euh, finalement, euh, c'est là où je mets tout j'organise tous les certificats que doivent me rendre mes apprenants. Donc là, c'est un, un de mes étudiants. Il est allé sur DataCamp, je lui ai prescrit un, un projet à faire, un cours à faire. Il a suivi, il a son petit certificat à la fin et il me l'envoie euh, au moment où je lui dis. Donc c'est moi qui crée un peu les, les motivations, les contraintes pour que ce travail soit fait. Donc ça, c'est euh, quelque chose de tout à fait possible fait à faire avec des ressources externes. mais Il faut savoir distinguer des ressources externes de type une ressource statique, type un, un manuel en PDF et des ressources externes où euh, des éditeurs ou d'autres acteurs ont mis en place tout un système. Et euh, évidemment, il faut distinguer le, le cas, pour moi, deux cas. Si vous voulez être dans une recherche de visibilité de, de votre formation, de, de votre établissement, et, bah, ça va de soi. Euh, à envoyer sur des ressources externes, ça ne va, comme DataCamp, je viens de le faire, ça ne va pas vous apporter la moindre visibilité. En revanche, si vous êtes dans une recherche d'économie, ça va être beaucoup plus intéressant d'intégrer des ressources externes. Euh, le, si vous saviez le temps que j'ai économisé en, en outsourçant, ou si vous n'aimez pas l'anglais, hein, en envoyant mes étudiants sur des ressources externes, c'est incroyable. J'ai pu enseigner, je pense, le double ou le triple de sujets que si j'avais tout produit moi-même. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux selon les disciplines qu'on enseigne. J'enseigne la data science où il y a énormément de ressources, mais il est probable qu'un enseignant qui enseigne la littérature ou la poésie américaine soit bien plus dépourvu que moi. Euh, donc ensuite, imaginons que vous soyez euh, dans une logique de production de vos propres ressources, va se poser la question du coût et de la qualité de ce que vous faites. Euh, si vous voulez aller sur des vidéos de qualité un peu studio, bah d'ailleurs j'ai mis cette vidéo hein, de, en Creative Commons euh, d'un cours de Computer Science d'informatique, c'est à peu près le même type de format que ce que je suis en train de faire avec vous. Là. Bah, ça peut être beaucoup plus coûteux que euh, quelque chose euh, griffouillé euh, sur une tablette euh, avec un stylo interactif. Puisque là, euh, pour faire ce que je fais, il y a quand même tout un matériel qui est requis, il y a une certaine expérience de comment ce matériel fonctionne, alors qu'avec une petite application et un stylo numérique et une tablette, vous pourrez faire des merveilles euh, et des cours extrêmement intéressants également. Donc, Vous devez vous poser la question du coût de la qualité recherchée, Parfois, la qualité n'est pas simplement dans les... Enfin, il n'y a pas une proportion entre l'argent et le temps investi et la qualité du rendu et l'appréciation des apprenants. Donc, réfléchissez bien, en définitive, ce qui compte. Est-ce que c'est votre visibilité Est-ce que vous voulez époussoufler les gens Ou est-ce que vous euh, voulez avoir un résultat intéressant en termes d'apprentissage Ensuite, à quelle échelle travailler euh, J'avais euh, fait passer à mes collègues, euh, parce que je travaillais euh, avec différents collègues euh, dans un cursus de bâtiment, de Data Science, où euh, simplement je leur demandais euh, le temps qu'ils pouvaient consacrer euh, pour digitaliser les cours. Et donc euh, quand même beaucoup euh, de collègues répondaient, la plupart euh, sur une, une petite équipe d'une demi-douzaine, que les personnes avaient moins de 10 heures par unité d'enseignement à consacrer à la digitalisation. Alors il faut savoir que le temps qu'il est nécessaire pour vraiment digitaliser soi-même avec ses propres ressources, une unité d'enseignement, ça se compte plutôt en dizaines et dizaines d'heures, quand ce n'est pas plus d'une centaine. Donc, euh, il va falloir réfléchir aussi euh, sur la base des disponibilités de vos équipes avant de vous lancer sur des grands projets de digitalisation. Et le type de ressources que vous allez produire, euh, la qualité va beaucoup impacter en fait ce que vous pourrez faire. Euh, dernière question stratégique, euh, les plateformes à mobiliser. Alors, vous savez que euh, pour enseigner à distance ou pour mettre des parties à distance, il y a souvent... Euh, des, ce qu'on appelle les Learning Management Systems, ça, en France, on connaît souvent plus ça sous le nom des ENT, les Environnements Numériques de Travail. Dans le monde anglo-saxon, c'est uniquement ou presque le terme LMS qui est utilisé. Blackboard, en fin des années 90, il a une importance très importante dans le marché. En France, c'est beaucoup Moodle, hein, même dans la formation d'adultes. Mais vous en avez plein d'autres hein, Sakai, euh, Canvas, Canvas open source, très intéressant, comme Moodle et euh, qui vont soutenir l'asynchrone. Et, et c'est important, c'est un choix stratégique dans le sens où les fonctionnalités de ces plateformes vont grandement contraindre ce que vous pourrez faire. Et aussi, après, il y a la question de l'ergonomie des plateformes qui va faire que vous aurez un, un projet euh, qui aura l'impression d'avoir... Ça fera très professionnel, très... Euh, pro, enfin, versus des projets parfois, des solutions peu coûteuses euh, qui peuvent être un peu lourdes, elles font le travail, mais ça, ça entre guillemets ça, ça, ça fait moins shiny, ça fait moins euh, ça fait tout de suite plus amateur parfois. Donc il faudra voir en fonction des, des, des cultures d'établissement, des budgets, des objectifs recherchés, quelle plateforme vous utiliserez. Bon, la plupart du temps il y a déjà une plateforme de référence et vous devez vous adapter, mais ça c'est une autre histoire. Euh, et même en ce moment, euh, donc ce, qui a, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des outils comme Teams, hein, qui sont beaucoup généralisés pendant la pandémie, euh, un certain nombre d'enseignants, d'ailleurs dont je fais partie, l'ont utilisé comme ils auraient utilisé un Moodle euh, pour euh, faire, enfin, récolter des devoirs, euh, donner des, des échéanciers, euh, et pas simplement pour donner des, des visioconférences en, en temps réel. Et du coup, se pose la question de la compétition, quelque part, qui est peut-être en train de se jouer entre des ENT classiques et des nouveaux éléments comme Teams, ou équivalents, euh, et qui se jouent en ce moment dans un certain nombre d'établissements, à savoir dans quelle direction on va. Ça ne fait pas du tout les mêmes choses, et il faut vraiment une prise de conscience de... Ce n'est pas parce que euh, certains euh, éléments, outils comme Teams, euh, recoupent les fonctionnalités d'un Moodle ou d'un ENT classique, qui peuvent les remplacer. Et donc ça, c'est un débat à avoir dans chaque établissement. Alors si vous voulez vraiment aller plus loin, euh, dans les LMS et, et les différents éléments, j'avais retrouvé sept euh, cartographies. On voit euh, par exemple Blackboard là qui a absorbé plein d'autres boîtes euh, et qui est plein d'autres entreprises, excusez-moi, et qui est devenu un, un des géants du marché. Moodle qui euh, au fil des années 2000 a, a pris en importance et pour devenir euh, un, un, un LMS de référence à partir de 2012 et en France il est extrêmement important. Mais vous avez aussi Canvas, vous avez ce qui s'appelle les Home Systems, c'est-à-dire des, des, des, des LMS euh, faits en interne. Et là, vous voyez, euh, après une longue période où chacun bidouillait dans son coin, ça a quasiment disparu pour revenir un petit peu. Et, euh, et voilà. Donc là, vous avez quand même plein de... Ple euh, un petit historique. Hein, cette, euh, cette ressource est assez intéressante pour voir ce qui se passe. Et ça a complètement impacté l'histoire de l'hybridation puisque, en fin de compte, c'est en grande partie ces plateformes qui les permettent et leurs évolutions ouvrent ou ferment des opportunités. Donc classiquement, vous avez chaque année des, des, des, des, des organismes, là c'est la FOD, LMS, comment choisir sa plateforme, ou si vous voulez aller plus loin et comprendre les enjeux en termes de, de, de médiation, de médiatisation et d'hybridation, je vous recommande ce type de rapport. Donc en termes de conclusion, si vous voulez aller dans une logique d'hybridation, ce qui me semble important, parce que souvent on va, on va aller trop vite, parce qu'on a des échéanciers, on a des financeurs, on a des un tas de dates euh, limites qui nous, nous poussent à aller euh, trop vite en ne cadrant pas assez les projets. Donc plus on va être précis, plus on sait dans quelle direction on va aller, moins on aura de quiproquo et moins on aura de gaspillage. Euh, et et c'est extrêmement important évidemment que tous les acteurs euh, concernés partagent une vision. Sinon, euh, en l'absence de vision commune, euh, souvent les, les projets d'hybridation sont de vastes opérations de gaspillage qui parfois, même si on produit des ressources, vont vacciner les enseignants puisque, quand il y a des organisations, bah, euh, finalement, euh, ça a créé une forme de rejet aussi. Donc, il faut être très, très stratégique en, en termes de choix, comme je vous l'ai dit, ressources externes, internes, euh, quel type de vos, ressources vous allez produire, euh, est-ce que vous allez euh, utiliser des plateformes qui vont mettre ou non euh, en difficulté les enseignants, les formateurs ou toutes les personnes qui vont interagir avec. En fin de compte, l'élément à mon sens le plus important, c'est que euh, les personnes soient contentes à la fin. Si c'est une charge supplémentaire de faire des bridations, clairement, ça aura du mal à prendre. Et donc, sur ces euh, paroles extrêmement pratico-pratiques, je vous laisse aller expérimenter tout ça avec vos propres projets.